Euh, attention, et 3, 2, 1, action! Et ben voilà, là t'as un honneur là! Non, tu dises oui! Non, tu veux que je t'apprenne à devenir un mineur? Bon, hum. arrête, arrête de dire non là! T'as un honneur là! Non, de dire oui, oui, oui, oui! <rit> tu, tu me trouves un gars ou quoi là? Ouais! ouais. C'était vraiment, euh, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions, c'était super, et en, ce serait super d'essayer, ou en fait, euh, euh, de démarrer l'émotion pour, pour créer un peu quand même des différences, parce qu'on a, on a l'impression que là, tu étais, étais vraiment tout le ouais. temps euh, sur, sur l'OMNIC. Ouais. Euh, il se trouve qu'en fait, c'est un peu comme ça dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, au final, on est un peu euh, euh, droit, comme, comme, euh, comme toi. Mais je me demande, ça, ça, ça, ça vaudrait le coup d'essayer là, euh, de peut-être être un peu plus dynamique au début. <rire> Alors, on, se, bravo, bravo, on se la fait une dernière fois, et on, se, on se fait une dernière dernière parce que je suis sûr que là tu tu, vois, tu montes euh, a, et je suis sûr qu'on peut aller en chercher une autre euh, une autre. Euh, Est-ce que euh, à la fin euh, prends lui sans lui demander Je me dis euh, on, on, on twist un peu ça, genre à la fin tu dis oh, tiens bah, par exemple là euh, dans tes questions, euh, prends, prends lui. Pas grave, il va dessus. Mais si on si pendant les répètes pendant les placements on s'est dit ben voilà on est là et ben, euh, ben c'est super si tu arrives à aller là. On, tu vois c'est des des fois c'est compliqué parce que quand tu fais un texte c'est compliqué de te dire, bon, voilà, c'est bon, je suis là, je peux faire mon truc. Le, mais, plus, euh, le plus tôt possible, pardon. Bah, euh, tu sais, tu peux... Tu, tu le sens quand même, la marque, tu vois, tu vas tu vas la sentir. C'est pas grave si tu prends le temps de, de t'installer. Rien que ça, par exemple, la safe tape, moi, quand euh, Amélie, elle m'envoie des safe tapes, il y a un truc qui est tout con, mais, hein, on a dû vous le dire 100 fois, mais je me dis, je suis obligé de le dire, mais le truc qui est tout con, c'est la lumière et le son. Ouais. Ça paraît bête, mais en fait... Euh, euh, notamment sur mon film, là, sur le dernier, je, je, on avait des petits rôles et tout, et, et, et je cherchais à déceler ceux qui avaient des accents parce que, euh, face à Mel Gibson, son agent ne voulait pas qu'il y ait des gens qui aient des accents euh, trop poussés et tout ça, donc euh, je cherchais des gens qui étaient vraiment natifs, et des fois le son était trop mauvais et je me dis, ah, j'arrive pas à déceler si c'est un accent ou pas. Le son et la lumière. Mm. La base de la base pour, que, pour, pour faciliter, pour que le réalisateur n'ait il, il pas d'effort à faire de, de, de, de, de regarder la safe tape Donc, okay, bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. Okay,